Les têtes, on a déjà en photo, t'as juste à repenter dans la rue prochaine année. Et je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Fais ton sourire. Fais ton sourire. Fais ton sourire. Fais ton sourire. Tu la fermes faire, moi tu vas le deuxième. exemple que tes potes. Tu la fermes faire, moi t'en veux une. Je, je ferme pas. Tu commences à bégayer. T'en veux peut-être une, non Pour te remettre la mâche mâchoire droite. Et surtout, n'hésite pas, à pas dire ça là-bas. Dire ça où Là-bas. Là-bas où Là-bas. Là-bas où Vous allez nous ramener où et le commissariat, moi j'y vais pas, il hein. y a que toi qui parlera. Bah là, voilà, c'est pour ça que tu fais ça. Hein C'est pour ça que tu fais ça. Ouais, tu sais, je peux venir dormir avec toi si tu veux. Bah on y va. On y va Ouais. Ah ouais Ok, c'est le premier qui pense pas tout l'autre. T'apprends à rester écrit en fait. Je crois que t'as pas bien compris. T'as pas été éduqué. Parce que par contre, hein, quand je t'ai attrapé, hein, t'as commencé à trembler, je te le dis. C'est moi qui t'ai mis la balayette en premier. Hein. Ah. Hey, je peux te dire si tu veux revenir dans la rue, avec ton cardio, mon ventre. T'as traversé la rue t'étais t'es Ouais, moi je suis chaud. Hein. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur. Bon, t'avais plus de bite quand on est arrivé. <rire> Regarde, tes copains là, ils respectent. Ils ouvrent pas complètement pour, pour rien. Je pense que madame, elle s'est arrêtée, y a pas de problème. Je m'en fous. Ah, t'es trop insolent. Je te jure. T'inquiète, ta petite tête je vais, ta, je vais. Ta petite je vais, tête, même on l'a déjà en photo. T'as juste à te dans la rue prochaine manie. Mais je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement fusion, on les retient.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 Non, on tape des black blocks à longueur de journée mon gars. et je peux te dire qu'ils ont des couilles quand ils viennent. Bon après ils repartient aller chez leur grand-mère mais c'est Il Ils vrai. ramassent les dents après. Ils ramassent leurs dents aussi. <rire> toi t'as de la chance, quand j'ai vu ta gueule tu m'as fait à moitié pitcher. Limite j'aurais vais te donner un petit peu à boire mais j'ai dit vas-y. <coughs> toi tu sais pas en plus t'es sur Paname, tu fais trop le show, tu traînes. moi ouais. te choper tu vas rien comprendre. Ouais. Ou ben, même si tu veux je vais te choper, hein. j'enlève ça, j'enlève ça tout J'enlève même ça parce qu'après tu vas encore dire que j'avais des coups hier et que je ça crame des falangards de, de soirée, ça, blo ça bloque son lycée avec une barrière, là, ça fait des doigts à 100 mètres et après ça voilà, se subir. Ça c'est pas éduqué ça. C est c est pas fait. Fait. Alors... Les parents ils ont raté un gros coup. C'est comme tous les gars, interpellés, je suis assis, bah vous pouvez plus rien faire. Ok les gars, on commence à casquer parce qu'il y a encore du monde sur le château Putain de la chance, on va se venger sur d'autres personnes. Si t'as l'occasion de regarder la télé, regarde bien. Prochaine fois tu sauras ce qui t'attend quand tu reviendras. Il oh est Ouais, ouais. Regarde, mais demain matin, il va sortir avec une OQTF. <rire> ça fait rigoler en plus. Il a un truc de ouf. T'as déjà pris une vraie borlée ou pas Non Je te garantis, quand t'as. Un jour, ça va arriver. Quand ouais, vraiment été. regarde, tous tes potes, il y en a pas un qui branche. C'est hein. que toi qui fais le guignol. Ils sont Et Le jour où ça va tomber dessus. J'espère que demain, t'es déféré, tu vas prendre quoi 6 mois Ouais, 6 mois, c'est bien, ou une OQTF il a mis une plaisantité sur lui hein? quoi. Il y a une petite entité sur vous monsieur ou pas Oui, donné, c'est comme Elle est où ta pièce Dépêche-toi de la sortir. Après la moi votre pays d'entitesse. C'est agaçant. C'est un titre de séjour. <cười> hein? Oui. Oui. Tu vas passer en garde à vue, demain t'as une occupité. C'est bon, fini. Demain tu la base ça en plus, de séjour, tu fous le bordel Il va partir au tchat. Sérieux Aïe aïe aïe. Ah tiens, C'est pour moi ça. Eh au tchat. Il où avec Ouais, Je t'ai avec Ouais. Ouais. pas discret. Ça fait 4 ans que t'es en France Putain c'est... Et qu'est-ce qui t'est senti aujourd'hui là, l'envie de dégrader public je me que je ne euh, sors pas d'excuse de ta vie d'après, je pas... fait... pas pas. <rire> à la perte Pourquoi t'as Ah, tu, me faisais... Ah, tu me faisais un footing Voilà est ça, est en Nike de ville, ville. De ville. Ouais, de ça. Ça. Un En Nike de ville Il tapé son choc il chaque fois, les gars, je me dis c'est débile. Quand tu le fais à quand t'es un vrai sportif qui sait pas dans le de courir, t'attaches tes chaussures. Avec des dégaines comme ça, je te garantis tu peux pas courir. Oh là là T'as fait combien le voyage du Tchad T'es passé par la mer en Espagne ou non oui, C'est la mer Sacré ah, guerrier. Ouais, bon. Tu connais 26 000 oui. Non Malaga non, mais... Malaga, ça, ouais, ça va Tu connais pas Malaga Du Tchad t'es passé par route, T'es pas passé par l'Espagne ou peut-être oui. Non, mais c'est juste pour savoir. C'est bon, T'as tes papiers, on s'en fout. Je vais pas te rattraper chez moi. C'est juste parce que je suis curieux. Moi, ça m'intéresse. C'est un. Il n'y a pas du tout dans hein. C'est vraiment pour savoir. Tu fais quoi T'as réussi à. T'as pas passé en avion, non Non, Il s'est accroché sur le montage. Je suis là, je vais dialoguer avec toi. C'est un échange. Je comprends Tu déconnes. A pleuré comme une petite fille c'est incroyable c'est quelqu'un qui a pleuré mais oui. mais non <rire> pourquoi t'as pleuré il a le c'est bien non, c est c est pas moi j'ai rien fait c'est bien pleure tu seras moi. et c'est pas faux et ça ça, ça bouge bon, bon, bon, Il habite oh, à saint ça Oh putain, ça bouge On y va ça bouge va bouge en sécu. ça bouge ça bouge ça bouge Ah ouais, ça ouais Et il est là Il a même pas <rire> Il n'y a pas de truc dans le troisième. Est-ce qu'il branche dans le troisième Ouais, c'est perdu ici. Il n'y a pas de métro. Il n'y a plus le ROR. T'es en soirée T'es venu manifester Parce que vous n'êtes pas trop. Vous êtes venu faire la fête Tu ne parles plus Vous n'êtes pas trop. Ça parle Moldova maintenant. Tu as décidé, as décidé ça, de garder le bien. silence. Est-ce que vous direz pourquoi ils sont là